Des personnes avec qui parler euh, enfin dans la vraie vie. Faire les courses. <rire> Faire du shopping. Mais ce serait nul. Le sport. Ouais le sport. Ou sinon des sorties avec des potes. Alors par exemple aujourd'hui j'ai pas pu y aller mais j'en devais y aller au cinéma avec des potes et tout ça. Je pense que Internet c'est bien mais. Faut enfin, pas que Internet te bouffe la vie puisque la vraie vie ça se passe, ça passe dehors. Parce que si tu restes enfermé chez toi, c'est bien, mais yeah, ça, ça, ça sert à rien. Quoi. La vraie vie, ça se passe dehors, donc euh, il faut un peu d'internet et un peu de, de contact humain, du chaleur humaine. Euh, je sais que mes parents me disent que je suis souvent hyper connectée, parce que euh, j'ai tout le temps mon téléphone à côté de moi. J tout le temps, euh, je regarde... Si mon téléphone s'allume, bah, je vais regarder automatiquement, même si on est en train de me parler. Je sais que ça ne se fait pas trop, mais c'est quelque chose que je fais euh, vraiment automatiquement. Pareil, en cours, j'ai toujours mon téléphone à côté de moi. Euh, en fait mon téléphone n'est jamais loin de moi parce que c'est pour moi c'est un appareil qui fait tout c'est mon réveil, euh, c'est mon agenda, euh, c'est euh, euh, mon téléphone, c'est aussi euh, ma radio, c'est mon euh, MP3 <rire> euh, c'est enfin euh, ça fait tout donc du coup je suis tout le temps avec et c'est vrai que mes parents comprennent pas trop euh, ma grand-mère encore moins. <rire> Elle ne sait même pas euh, taper un numéro de téléphone. Donc du coup, euh, c'est vrai qu'ils m'ont fait pas mal la réflexion comme quoi j'étais trop dessus et que je loupais pas mal de choses autour de moi. Du coup, euh... Mais c'est vrai qu'il y a eu une période où, euh, où j'étais vraiment pas mal, euh, vraiment très fréquemment sur les réseaux sociaux. Même des fois où j'étais avec des gens et euh, je discutais en même temps avec d'autres gens qui n'étaient pas là. Enfin, ça m'arrivait euh, très très fréquemment. Quoi. Même encore maintenant. <rire>